Un homme. Je vous attendais, Monsieur Bond, dont le destin allait changer sa vie à tout jamais. Mais je suis pas Monsieur Bond, moi. Hein Jennifer. Découvrez. Cela faisait longtemps que je n'avais pas combattu un Jedi. Je constate. En garde. Pas le réalisateur de. On s'en fout. Oh Film, à vous couper le tout, avec... De l'Action Mais vous avez l'affaire que c'est bon Je fais comme avant maintenant qu'il m'a bouffé les couilles De la danse de la ah, tu crois que tu peux me battre en danse Alors, le son, fâche Des blagues aux papiers qui étaient à Nitton il sait pas que je suis en train de filmer Encore de l'Action un mystère. Je sais qui c'est. Je ne dis rien. Des révélations. What? Oh my god! De la magie! Mesdames et messieurs, grâce à cette baguette, je peux faire ça. Et ça. Ou ça. Ou encore ça. Je me présente. Je m'appelle Henri. Vous êtes dégueulasse. Je viens, réussir ma vie, être aimé. Alors soyez prêts. Oui pour un moment exceptionnel. Oh! Il start ah Jamais Oui non parce que j'ai pas que ça à foutre non plus, il faut que je. Quoi Faire